Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module réacteur de LibreOffice. Nous allons voir comment automatiser l'indexation de documents en utilisant un fichier de concordance. Un fichier de concordance liste les mots qui doivent être référencés dans un index lexical. Cette technique présente deux avantages. Il n'est plus nécessaire de parcourir le document pour insérer chaque entrée d'index. Et un fichier de concordance peut être utilisé pour plusieurs documents garantissant l'homogénéité de vos index lexicaux. Nous allons illustrer cette technique avec un document qui traite de la personnalisation de writer. Ici, nous parlons de personnalisation, de créer, d'ajouter des menus, de modifier un menu existant, d'ajouter une commande, « Modifier »,« Personnaliser », également la même chose pour les barres d'outils, avec « Ajout »,« Modifier »,« Modification », etc. Nous allons donc indexer ces termes relatifs à la personnalisation de l'interface, à savoir « Ajout »,« Modifier »,« Personnaliser ». Comment créer le fichier de concordance Positionnez le curseur à l'endroit où vous désirez insérer l'index. Choisissez « Insertion, Index étable, Index étable, puis, comme type, dans l'onglet Index, choisissez Index lexical. Dans la zone Options, activez la case à cocher Fichier de concordance. Cliquez sur le bouton Fichier, puis choisissez Nouveau. Donnez un nom à votre index, à votre fichier de concordance, par exemple. Votre fichier de concordance aura l'extension .sdi. Un fichier de concordance comporte les champs suivants. Recherchez le terme indique le mot à rechercher dans le document. Il sera marqué comme entrée d'index. Par exemple, ajout. Tous les mots ajout seront marqués comme entrée d'index. Entrée alternative indique le terme devant figurer dans l'index. Ceci permet d'avoir un libellé différent du terme recherché. C'est particulièrement utile pour indexer sur des mots non entiers. Première clé et deuxième clé sont des entrées d'index parentes sous lesquelles seront regroupés les termes recherchés. Par exemple ici, nous voudrions tout regrouper sous le terme « interface ». Respecter la casse indique si la distinction est faite entre les majuscules et les minuscules. Et enfin, mot entier mot uniquement, mots entier, indique si la recherche porte uniquement sur les mots entiers. Donc on va compléter avec, par exemple, personnalise et l'entrée alternative personnalisée qui seront regroupées également dans interface et, par exemple, modif avec l'entrée alternative modifiée, également regroupée sous le terme interface. Validez par OK, puis cocher ou non, respectez la casse selon votre besoin. Il s'agit là du paramètre général. Le le bouton Fichier permet maintenant éventuellement de revenir en modification sur le fichier de concordance que vous avez créé. Valider pour créer l'index. On constate que le document a été automatiquement indexé. Ce fichier de correspondance pourra être utilisé avec d'autres documents et vous pourrez le partager éventuellement avec d'autres personnes. C'est un fichier texte que vous pouvez aussi modifier avec un simple éditeur de texte.